Bonjour à toi cher spectateur. Simone, le voyage du siècle d'Olivier Dahan. Ça fait un paquet de temps qu'on entend parler de ce film, parce que mine de rien, je crois que si je ne me plante pas, Olivier Dahan, il a terminé le long métrage courant début 2021. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses et le film a été repoussé encore et encore et encore. J'ai vraiment l'impression que ça fait deux ans en fait qu'on entend parler de ce film, ce qui je pense n'est pas très très loin de la vérité, parce que c'est clairement le cas. En fait, je crois oui qu'on est proche des deux ans de finition. Et que du coup, il fallait juste attendre que le climat soit parfaitement en place pour que le long métrage puisse sortir dans nos salles. Le résumé pour faire simple, Simone Veil a marqué le XXe siècle, que ce soit par ses convictions, ses lois, son humanité ou simplement son devoir de mémoire. Une mémoire qu'elle choisira comme combat, celui d'une femme contre l'histoire. Mine de rien, ça faisait quand même plus de 8 ans qu'Olivier Dahan n'avait pas fait de film. Ce qui démontre bien que c'était un long métrage qui lui tenait à cœur. Ça se ressent. Simone, le voyage du siècle, est un film qui est profondément personnel pour Olivier Dahan. D'ailleurs, ça n'est pas anecdotique, il est dédié littéralement à la mémoire de son père. Je trouve le film pourtant extrêmement classique dans sa manière d'être composé, même si pour autant Olivier Dahan fait en sorte que son film possède plusieurs fulgurances qui vont faire en sorte que le long métrage va tout de même sortir du lot de la base des biopics qu'on a l'habitude de voir. Déjà un point important, le film est loin d'être linéaire. On n'est pas sur euh, suivons l'enfance de Simone jusqu'à aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'au début des années 2000. L'objectif est plus de divaguer avec elle, d'essayer de cerner un petit peu quelle était sa pensée et donc quelle a été sa réflexion au fur et à mesure qu'elle a pris de l'âge, qu'elle a compris certaines choses, qu'elle a eu des positions, qu'elle a pris des positions aussi. Et au fur et à mesure de ça, l'objectif est de construire un portrait duquel on va choisir en tant que spectateur de plus ou moins retenir un élément ou un autre. C'est une idée intéressante parce que du coup, ça nous place dans une position où on n'est pas uniquement simplement témoin de la vie d'une femme, mais où on cherche à cerner en fait pourquoi à tel moment une prise de position a été importante et pourquoi à tel autre moment ce qu'elle a vécu a eu une importance par rapport à ce qu'elle va dire ou ce qu'elle va souhaiter faire comprendre par rapport à ses propos mais après, du coup, le film, par instant, sommes comme un espèce d'immense morceau fleuve qui est très brouillon. Et qui, du coup, donne un peu l'impression qu'à la fin, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il faut retenir plus qu'autre chose. Donc, sur ce point-là, ben, je trouve le film très maladroit. Mais il est pétri de bonnes intentions. Les grandes dames, ainsi que les grands hommes d'ailleurs de l'histoire de l'humanité, demandent souvent un recul fort et nécessaire pour réussir à développer un peu plus qu'une bonne aventure cinématographique qui pourrait rapidement sonner comme un peu trop contemplative et pas assez objective. Et Olivier Dahan, marine depuis maintenant de nombreuses années, en hommage à son père marqué par le combat de cette grande dame, dont l'auteur a souhaité tirer un portrait intense et moderne autour d'une femme forte tellement forte qu'elle en devient quasiment invincible, créant un portrait un peu trop agiographique à, à mon goût, mais qui reste un témoignage nécessaire sur un personnage fort de notre temps. En termes d'écriture, le film est écrit par Olivier Dahan seul. Ce qui est intéressant, c'est que, donc comme je l'évoquais, on est sur un biopic qui est loin d'être linéaire. On a cette idée de vouloir laisser plein de souvenirs fusés à gauche et à droite, et d'avoir une Simone Veil qui presque est en train de se souvenir un petit peu de sa vie, et donc, par chapitre, sans jamais être pré présentée telle qu'elle, par chapitre de vouloir nous compter une partie plus qu'une autre de sa vie. C'est-à-dire que c'est intéressant, mais concrètement, on va avoir une Simone Veil qui va d'abord se souvenir de lorsqu'elle a voulu promulguer la loi contre les pratiques clandestines d'avortement, puis ensuite on va avoir une Simone qui va se souvenir de Paris post-Seconde Guerre mondiale, donc en 1946, pour ensuite revenir en 92 lorsqu'elle est nommée présidente du Parlement européen, enfin, c'est vraiment l'objectif n'est jamais de vouloir simplement nous dire « comprenons la vie de Simone Veil en avançant avec elle ». L'objectif est donc vraiment de beaucoup plus nous illustrer des pensées, des réflexions, des métaphores, euh, des instants finalement suspendus dans le temps où Simone Veil va se dire « cet instant-là a forgé ma personnalité par rapport à ça ». Donc c'est une idée que je trouve très forte parce que du coup ça emmène le scénario dans une direction où, en tant que spectateur, lorsqu'on voit des biopics aujourd'hui, on n'a plus forcément l'habitude de voir ça. On a deux types de biopics, clairement, aujourd'hui. On a ceux qui sont de manière très linéaire et qui racontent la vie d'un point A à un point Z. On a ceux qui veulent se centrer sur un fragment de la vie d'une personnalité pour globaliser un petit peu tout leur combat. Et on a donc ce genre de biopics, beaucoup plus rare, où l'objectif est vraiment de laisser les idées fuser. Donc, ça marche. Mais après, il y a un autre problème là-dessus. C'est que même si c'est super prenant, on a un peu l'impression de voir, comme je l'évoquais au début, un brouillon. C'est-à-dire un ensemble où tout s'entremêle, mais où du coup il n'y a rien vraiment qui ressort plus que ça. Et je trouve ça un petit peu dommage. Parce qu'en plus, ça crée un espèce de biopic qui je trouve est un petit peu agiographique en termes d'écriture, parce qu'à aucun moment, Simone Veil n'est réellement remis en question. Je dis pas qu'il aurait fallu, absolument, mais j'aurais aimé avoir des combats un peu plus intimes. Or celui de la grande histoire. Parce que c'est un autre problème. C'est que du coup, on est plus centré sur Simone Veil. On est presque sur Simone Veil. Par rapport à l'histoire. Darren ne veut jamais tomber dans l'aspect trop linéaire d'une narration qui aurait pu partir en ligne droite en se contentant simplement de se laisser porter par la vie de cette femme sans forcément chercher à jouer avec le temps, l'impact de celui-ci sur son combat et les différentes luttes de cette femme. Cela donne donc cet ensemble assez bizarre, mêlant époque et témoignage un peu trop verbal par instant, sonnant comme une longue déclaration d'amour à Simone vale, Veil, mais rarement comme un scénario parfaitement construit et cherchant à montrer les failles et les blessures d'une femme que l'on met peut-être tellement en parallèle avec l'histoire avec un grand. H, que la sienne semble parfois devenir un second plan. En termes de mise en scène, alors, c'est bizarre, mais vu que ça faisait un petit moment que, que Olivier Dahan n'avait pas fait de film, je me suis demandé finalement quelle était la patte d'Olivier Dahan. Parce que je l'avais complètement oublié. Et alors, au fur et à mesure que le film avançait, je me suis rendu compte que finalement le style d'Olivier Dahan c'est un truc qui oscille constamment entre idées de mise en scène presque fulgurantes, genre Simone Veil, qui va avoir des superpositions avec tous les parlementaires qui vont lui balancer des injures absolument ignobles. Mais du coup, cette scène-là est très impactante parce que c'est très bien fait. Et instant où, même style, elle nous montre Simone Veil avec en surimpression des enfants sur un fond vert immonde. Voilà donc le style d'Olivier Daran. Des super bonnes idées, qui quand elles sont poussées trop loin, deviennent un peu laides. Et on est exactement là-dessus. Le film est super bien rythmé. Il a un rythme de dingue, je veux dire en termes de montage, en termes d'intensité, en termes de montée en puissance, le film est super bien conçu et il y a vraiment des scènes où c'est hyper impactant. Mais après, niveau vraie idée de mise en scène, ça oscille constamment entre la fulgurance qui fonctionne hyper bien sur l'instant, mais qu'on a tendance à oublier un peu vite, et l'instant où le kitsch frôle le ringard. Donc c'est un peu problématique du coup parce qu'on a la sensation qu'Olivier Daran est tellement impacté par ce qu'il a envie de raconter, donc la vie de Simone Veil que du coup, il n'arrive pas à sous-peser en fait ce qu'il devrait parfaitement mettre en relief, et ce qu'il devrait peut-être plus laisser en toile de fond. Ce qui donne lieu à de nombreuses scènes qui sont très impactantes, je pense notamment à ce dernier segment dans les camps de concentration qui est absolument tétanisant et qui est très bien fait, même si peut-être le pato s'est poussé à l'extrême, sans que pour autant on se dise que la crédibilité est perdue, la crédibilité n'est jamais perdue, l'horreur de ces camps, voilà, on ne l'ignore plus, elle est présente maintenant, on l'a comprise, mais... Elle est toujours dure à montrer au cinéma, et je trouve que Darren s'en sort plutôt bien là-dessus, même si, comme je le disais, le côté affectif est peut-être poussé à l'extrême, ça marche. Mais vraiment, le reste du temps, on oscille entre ça. Des petits instants de cinéma qui fonctionnent bien, et des moments où on est à la limite du surfait et... De la laideur finalement. Oscillant entre les effets de montage inspirés et par moments un kitsch étrange et maladroit, Daan propose quelque chose indéniablement et nous embarque dans une réalisation fleuve cherchant à réunir en une seule composition graphique la vie d'une femme qui a tellement traversé les époques que l'on pourrait se perdre dans la peinture de sa vie. C'est ce qui arrive un peu au cinéaste français, celui-ci cherchant tellement à comprendre Simone Veil, qu'il en demeure souvent impacté au premier degré par ses actions, et ne cherche jamais plus que cela à prendre un recul qui serait pourtant nécessaire pour parvenir à pleinement cerner, ce qu'il aurait fallu surtout mettre en avant dans la mise en scène, une femme face au temps. En termes de casting, celui-ci est vraiment fou. Euh, déjà, j'ai envie de citer Elodie Boucher, parce que j'ai trouvé vraiment excellente. Euh, Judith Chemla aussi est très bonne en Milou. Olivier Gourmet, Mathieu Spinozzi, Sylvie Testu, Philippe Toreton, Philippe Lelouch, Antoine Gouy, Tanguy Mercier, Noémie Zetoun. Enfin bref, tous les acteurs sont vraiment excellents. Après, on retient surtout deux actrices. Alors, tout le monde risque de parler de beaucoup d'Elsa Zinberstein. Elle est vraiment bien, même si par moments je la trouve un poil dans l'excès et dans la surinterprétation. Presque dans une certaine caricature, finalement, de Simone Veil. Ce que je trouve un petit peu dommage. Parce que, en comparaison, il y a une autre actrice qui joue Simone Veil, qui la joue plus jeune. Et c'est elle que j'ai envie de retenir, parce qu'elle est tout simplement dingue, elle sait réellement accaparer le personnage, et elle n'est jamais dans la caricature. Même si Elsa Zilberstein s'en sort bien, c'est à mes yeux Rebecca Marder qui lui vole littéralement la vedette en campant une veille jeune et forte, investie totalement par son personnage et qui nous transporte dans cette aventure. Au bout du compte, Simone, le voyage du siècle, c'est un biopic qui arrive à atteindre ses objectifs sans les transcender. C'est un film qui réussit à parfaitement synthétiser la vie extrêmement dense d'une femme qui a traversé littéralement euh, une première moitié du XXe siècle, mais surtout une deuxième et forte moitié du XXe siècle. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais après, est-ce que ça peut, aurait pu être mieux fait Peut-être. Je pense qu'Olivier Dahan a trop orienté son film vers un côté très agéographique. C'est peut-être un petit peu perdu, offre des fulgurances de mise en scène, mais ne parvient jamais à équilibrer son tout. Mais pour autant... Simone, le voyage du siècle d'Olivier Dahan, ça reste un film qui je pense est nécessaire aujourd'hui. Même s'il n'est pas parfait, même s'il n'est pas totalement abouti, ça reste le portrait d'une femme dont on a besoin de rappeler la présence, parce qu'on a un peu trop tendance à l'oublier aujourd'hui, avec des combats modernes qui sont tout aussi importants, mais alors qu'elle était une précurseur et s'est battue bien avant toutes ces femmes. Je pour ça, ça vaut quand même le coup d'œil d'aller voir ce film. Allez, à plus